Et hey bien bonsoir tout le monde caramel Valor. bienvenue dans une nouvelle vidéo Une petite vidéo Dégustation de produits American Market <rire> Donc voilà gros ça Donc vous voilà Donc j'ai tout commandé sur le site My American Market qui sera en description de cette vidéo Mais moi comme je suis un je <rire> J'ai pas vraiment été sur le site Moi j'étais au carrefour qui est juste en face de chez moi et je me suis acheté des produits belges <rire> pour ceux qui me diront titre putaclic <rire> bon bref donc bonsoir tout le monde <rire> voilà donc bonsoir tout le monde c'est bienvenue dans une nouvelle vidéo nous allons déguster des produits sucrés et salés donc voilà en gros ça donc moi j'ai envie de commencer par ça donc en fait c'est des produits que j'avais déjà goûté avant mais euh mais que euh, ça fait longtemps que j'ai pas goûté tu vois Donc euh, voilà donc euh, je ne sais plus vraiment du goût Enfin je sais le goût à peu près Mais comme ça fait longtemps Mais bah, pour moi c'est du renouveau quand même tu sais Donc voilà donc ça Donc je fais vraiment cette vidéo à la rage Pas coiffer, rien du tout T'es même quoi coiffer tu vois voilà bref Donc nous allons déjà commencer par le presse Presse au, au chocolat my, my, my chocolat My cheese Même si dans, dans, dans les presses il n'y a pas de cheese Mais c'est pas grave Donc nous allons goûter ça Donc voilà Regardez les presses qui sont tout euh, cassés quasiment. Bon, voilà, bref, c'est pas grave. Donc, au chocolat, c'est que du chocolat. Donc, voilà, on va se un du 3, let's go. Disque mmh. Le au chocolat, les gâteaux au chocolat, je kiffe. Mais les bateaux de chocolat et tout, j'aime pas trop. Mmh. Je vous conseille d'en acheter. Hein. Deuxième produit. Mmh. Alors moi, je ne vais pas manger. Hein. C'est mes petits cousins et tout, ils ont mangé. Moi, je vais pas manger. Mmh. Oreo Attendez, mais c'est pas n'importe quel Oreo. C'est Oreo double. Regardez l'Oreo Comment. Wesh Ihhh Donc en fait, de la vanille, elle est double, tu vois. C'est pas comme l'autre normal. Regardez il est big et hein Moi, ce que je peux faire, c'est prendre ça et faire comme ça tout seul, tu vois. Mmh. Maintenant avec de la banni Ouais Ouais ouais Ouais Ah oui les Et ça 7 sur 10 7 sur 10 Et ça 8 sur 10 Maintenant nous allons goûter ça des créatures salés, c'est des trucs, des biscuits salés, tu vois, et eux, ils ont tout mangé, mais heureusement qu'il y a encore des paquets là-bas. Hein. Donc voilà, nous allons goûter. Ça, des créatures salés. en fait, c'est des sorte de biscuits salés, tu vois. Donc voilà. C'est des biscuits comme ça, mais salés, en hein. gros, ça. les trois, let's go. Ça fond vite, hein. Ouais, c'est des biscuits, tu vois. Ça va, c'est bon. Ouais, ouais Un petit 8 sur 10, c'est bon. Let's go. Ça. Je kiffe et ça fait un petit moment que je n'ai pas mangé ça. Voilà comment c'est. 1, 2, 3, let's go. Mmh, ouais. Mmh, mmh, mmh, mmh. Donc voilà, ouais, c'est ce Carmel. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo dégustation. Si vous l'aurez aimé, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter. J'ai aussi un petit pouce bleu. Qui peut dans le ciel. Vous avez la chaîne. ça franchement, La prochaine vidéo. Tout en suivant, à Carmel. Ciao les potos.